que les gens vont te dire, enfin, moi je m'engage pas, hein, j'ai 55 ans, tu euh, vois wow, tu te reconvertis, euh, quel courage, non j'ai pas du courage, j'ai juste envie de changer de vie et de, de faire autre chose. Tu vois, c'est pas du courage, même si euh, t'as ballet, il faut se remettre à l'école, bûcher, euh, se remettre en cours, mais bon, tu vois ce que je veux dire, faut pas faut pousser la porte quoi. Et comme ici, à l'école, tu payes au fur et à mesure, si en cours de route tu te dis eh « ben non, ça va pas, c'est pas fait pour moi ce truc-là, je m'en sortirai jamais, et j'irai pas au bout », tu peux t'arrêter, tu vois.